mon garage préféré épisode 1 film, là. Ouais, là, je filme. voilà regarde le, ici conduite je mets en deux mesurés et puis je tiens à pousser 5 secondes je lâche continue à filmer tu vas voir voilà non je veux maman oui envoie <rire> la sauce <rire> On envoie la sauce Et maintenant elle a 800 chevaux Waouh On va regarder les accélérations en et tu, et tu vois à quelle vitesse je suis hein. Ah oui un peu étroit et, oh, euh... et oui et oui ceux qui l'ont reconnu vous suis un Tesla ouais et ils il y a un du bouton là pour fonctionner. tu l'approches tu pousses voilà. sur le bouton ça va ouvrir le capet voilà et tu pousses dedans et maintenant mmh. oui et maintenant tu viens je vais filmer là-bas tu vas voir la à quelle vitesse est ce qui va charger hein. De recharge voilà il, est, il vient de commencer 20 km heure 16 km heure 14 km Ça recharge le, allez, il recharge. Et 16 il va monter à mon avis après fait qu'il y a plusieurs véhicules à gauche et à droite moins et chargement -moi et -moi ouais. oui, normalement ils montent jusqu'à plus de 500 km heure de charge à un moment ici on vient ici on vient de récupérer maintenant un kilomètre mais, 1 km, mais on... en l'espace de 15 minutes on va récupérer une centaine de kilomètres ça va vite un peu. oui oui ça va vite. Il y a Paris, par ici, moi je suis pas descendu en fait Ah oui c'est vrai, on, a... Quoi? on avait descendu avec sa chaise par ici <rire> <rire> On va faire tous les endroits maintenant. Hein. <rire> bon, vous allez voir des belles voitures ici hein. Waouh. Wow. Il y a encore une ah, oui il y a une limousie, aussi. Ah, Il y a une Allez, oh, oh ouais. ça va Ouh. Elle me voit, hein Et, et, et. et abonnez-vous pour ne pas manquer tous les épisodes.